Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la CAEO pour beauté voter une nouvelle émission. Est-ce que tout le monde est ok? Très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est bien dimanche, dimanche euh, 11 septembre 2022. 11 septembre, ça. Est-ce que l est pas marqué une date dans le pays d'Haïti? Ben, on n'en est pas là puisque. Jeudi nous venons avec une euh, émission. Mais à travers l'émission, ça me dit que c'est un bon, véritable melting pot parce qu'on a des news concernant 400 marozos. des nouvelles tout concernant un incident ou bien un drame qui passait au niveau de Bon Repos. Et puis, euh, nous sommes capables de venir avec le son de la semaine. Mais il parle a que Royaume-Mondier qui fait des déclarations concernant André Michel. Qui changeait l'identité André Michel et qui changeait de dit non André Michel, un pile bagaille qui dit. Et puis, euh, on va revenir en quelque sorte avec euh, cette affaire qui fait beaucoup de bruit. En tout cas, nous sommes très contents avec vous euh, et c'est déjà parti pour votre émission. Nous prenons un bon repos. Bon repos côté que Gayon Fusillade qui fait au moins avons deux morts. Alors, nous capable dit pas mal de versions. Qui a pas circulé sous cause si la. Fusillade à bon repos, au moins deux morts et plusieurs blessés recensés. Tenez bien. Au moins gagné deux mouns qui perdu la vie, parmi eux yon DJ à qui ont même sorti blessé dans le cadre d'une fusillade qui fait samedi après-midi sous place publique. Bon repos. Élément information préliminaire tu t'a fait quoi que, fusillade ça, le fait dans le moment yon groupe moun pou pour installer un chef gang. Dans si la zone, pour capable gain contrôle, l'espace et plutôt l'activité commerciale. c'est <laughs> gros cause, oui. ça qui fête en soirée samedi 10 septembre, non. Eh bien, c'est deux morts qui plusieurs blessés qui ont enregistré. D'après, information de Norive et bien, il y a certains de Titoutou. Il y a deux personnes qui perdent la vie. Il était prêt pour pouvoir installer tête. C'est n'est que qui t'a installé, li, On sait un de Jeff et Michel, alias Boyd. Toutefois, après Dramsa, qui fait sous place publique, bon repos, il y a un précédent bilan qui t'a fait état yo, de mort. Parmi eux, il y avec plusieurs autres blessés qui trouvent un yo état critique. Il faut qu dit que nous disions que les citoyens, là, les mêmes qui a une explication, fait quoi Que autres des premiers coûte balla gens qui sont sous place là t'es courir aller l'autre côté en pile ils sont tu es obligé cacher pour être capable éviter pour les bandi pas arriver à tenir surtout yo gang rival qui est gros roche tête charge donc l'information c'est que t'as DJ là DJ a pas bandi lui-même OK DJ a te seulement campé bon côté eh bien, mauvaise affaire. Et puis, s'entendez à la. C'est parce que ce type-là, il était retrouvé dans un mauvais endroit et puis un mauvais moment. Donc, il est mort. Je ne sais pas à je capable de dire, faut qu'on ait fait un espoir pour pile Pour l'amour pas Donc, c'est qu'on ça un chef de gang moui, C'est qu'on ça un plaisir à blessé. C'est qu'on a tout DJ même qui pas un bandit Eh bien, il perdit la ville parce que. Il était retrouvé dans un mauvais endroit. Bref, hier, j'ai lâché une vidéo. Non. Et je ne pas la vidéo parce que, on est, c'était un peu difficile. La vidéo, ça, elle paraît très cruel. Je dis encore, comment il parler dans la vidéo, ça Je me demande, monsieur, pour qui ça a mode opérateur Aucun bon citoyen vous voyez différents rôles Hé, t'es chargé. Alors, si game on ne pas vidéo ça bail. Maintenant des noms nous capables contacter sous 33 26 64 20 et pour tout le monde capement numéro RL RLPOD s'il vous plaît numéro maintenant c'est 33 26 64 20 ok donc vidéo ça ça paraît très cruel imaginez citoyens citoyens ça qui ne machine ni mettez du feu dans machine à tout citoyen même si quelqu'un a une chance lui aussi et mission là où il a marché moun pas avec lui parce que tout pour souli en premier pour en décalé. Kouna a la son gros bagage pour obliger à le faire pour missionner dans l'hôpital. Pour mise pas Donc ne va comprendre de créer méchanceté les hommes, je ne dis. Ça ka fait affecter en côté. Ça ka touye moun l'autre côté. criminel. Ça qui yo même tout. capable kapab di animé par un esprit de jalousie maladive. Bon finalement, c'est l'homme. C'est l'homme on accepte. Et certaines fois, il y a des choses qui arrivent, ça capable de monde qui sont très sages, puis méchant. Mais écoutez, la vie faisant, on doit être toujours sage. Malgré les bons et les mauvais moments, on garde le même tempo, la même sagesse. On ne devient pas trop fragile. Bref, entre-temps, il faut que moi dise que inspection générale police nationale d'Haïti, l'IPRA l'enquêtait sous incident. Qui est impliqué en pile policier dans la dernière manifestation qui est organisée dans Port-au-Prince à dans l'autre ville-province? Inspection générale en chef PNH, là, alors inspecteur Lan, qui s'est Fritz Saint-Faul, il fait annoncer là dans cadre d'une rencontre qui est organisée par bon côté au commandement institution policier Lan. C'était vendredi dernier pour pouvoir faire un état des lieux, situation et puis tout, évaluer dispositif sécurité mise en place. Dans la dernière semaine, ça Bien, bon dernier matin, y M. Arnel Rémi, qui est même tout, agit en qualité d'avocat, journaliste radio-télézénite, télé zenith, qui est victime d'après lui, maltraitance par le bon côté de certains policiers dans quatre manifestations qui organisées organisé mercredi, passé à la capitale pays d'Haïti, et profité pour déposer en plainte dans IGPNH L Homme de loi, lui-même saisi par par le prince contre les policiers tout. Mais Arnel Rémi dénonçait une violation de liberté individuelle et demandait à la justice pour capable faire tout ça le connaît pour identifier le bitou puni coupable. Combien de démarches avons été là Parce que moi-même avec M. Kessnay nous avons temps dans le IGPNH, nous avons déposé la première plainte. Donc, euh, alors nous avons accusé la réception correctement. Là, nous avons nous un niveau parquet de Port-au-Prince, nous avons déposé la deuxième plainte. Parce que nous avons les journaliste qui a été subi des actes de maltraitance, il a été attendu à Vio. Donc, c'est le cabinet d'advocat qui a constitué pour défendre, yo, qui est constitué pour déposer le plan. Actuellement, là, nous avons demandé au secrétaire là, pour recevoir le dossier. Il a le dossier correctement, il a un numéro. Maintenant, nous allons nous rendre auprès du commissaire responsable de la distribution de ce dossier. Maintenant, pour au moins, il a voulu le dossier à devant le commissaire. Et puis, le commissaire là même le le commissaire choisi. Hein, pour invitation par le commissaire Chéoubien, ainsi que les autres policiers qui étaient affectés à la patrouille pour assurer la sécurité de la manifestation du 7 septembre. Donc nous espérons que les autorités du parquet assument leurs responsabilités. Nous espérons que personne ne prenne pressionement X, Y, Z parce que chaque fête-là, il n'y arrivé qu'à arriver quelques-uns journalistes. Donc tête non, pas de moyens, pas de, de nécessité pour faire appel à toute force Malgré les journalistes identifiés, malgré les journalistes indices, c'est la presse, c'est la télévision XYZ, maintenant ils tirent sur les quand même. C'est la grande question. Pour qui ça Et puis vous blesser, et utiliser des balles en caoutchouc. Est-ce que vous avez une intention Est-ce que vous voulez les tuer Est-ce que vous voulez éliminer tout ça Donc je dis à nous-mêmes comme défenseurs, nous ne pouvons pas arrêter et bras croisés. Par rapport à AXA, par rapport à comportement ça, parce que nous estimons que c'est des violations flagrantes des libertés individuelles. Mobilisation contre insécurité, la vie chère, rareté, carburant, euh, après possible dans le pays. Initiateur mouvement ça, y pas si dénoncer comportement agent l'audio qui, d'après eux-mêmes, fait usage. toute force forces gagnent pour capable de casser la mobilisation. Là. Ça, c'est coup de crayon Ariel Henry. Mais il faut que nous disions tout. À chaque fois, y a un policier, utiliser gaz lacrymogène contre peuple là, garder tête dans la glace pour dire que, ou utiliser violence contre maman ou contre papa ou contre propre ou même. Parce que les Ariel doux, mais ça pour mais ça poufait Ariel pas semble Ariel pas semble avoir. qui semble avoir, c'est les qui a manifesté. Parce que si vous ne semblez pas avoir, pas jambes dans la police. La police, c'est pour pauvre Aussi simple que ça. Bon, je ne pas je ne sais pas si quelqu'un dans pays, il y a une possibilité pour a capable de faire 100 000 gouttes par mois qui prennent la police. Je ne fais pas le boom des blés Ce n'est pas que je euh, capable de ridiculiser que yo Mais nous, on savons que policier travail job c'est C'est job qui sont pauvres. Si les gens ne pas le la police. Est-ce que nous comprenons Sinon, quelques rares exceptions de gens qui allaient dans l'institution. L'institution, c'est institution. Hein? t'es capable de faire ouais parce que ça quand qu'arrivé nèg la cause anti femme là et pour des femmes dans ces policiers et puis nèg a fonjon là policier mais je ne je dis à là alors regardez situation là imagine on est guida tague mes amis comment l on va le faire éteindre la police bon en tout cas on dit que gagner 150 policiers ont assassinés entre 2020 et 2022 ça c'est collectif défenseur plus qui les mêmes sorti ont rapport sous question si là et puis tout, il dit que y a une révocation environ 1200 membres SILA depuis l'avènement. France LB, est dans la tête PNH, la tête chargée collectif défenseur plus, recensé environ 130 cas de violences contre membres de la population haïtienne qui impliquaient agent de la police nationale d'Haïti entre mois octobre 2020 et commencement année SILA d'après responsable programme Structure Cap Defense de Parmi les violences, il y a un assassinat maltraitance grave. Chaina Etienne, dit dénoncer comportement agent l'audio vis-à-vis population notamment dans quatre mouvements de protestation En conséquence, militante doit mouner invité directeur institution policière là pour prenne bonjour en disposition pour empêcher l'agissement de continuer dans la police. De l'autre côté, collectif défenseur plus, les mêmes tout fait état environ 150 policiers qui assassinés par bandi entre 2020 et 2022 a 1200 membres à l'institution SILA qui révoquaient depuis l'avènement France LB dans tête PNH. L Assassinat et révocation SILA a occasionné une diminution. Effectif ça qui est déjà insuffisant dans l'institution policière là, par rapport à la taille population haïtienne d'après SHAINA Haïtienne. C'est-à-dire, la euh, quantité policière policiers qui gagne n'est pas proportionnelle par rapport à la quantité d'habitants qui a joué une sécurité. Dans ce sens, ça, Responsable a invité l'État pour Jean-Mézi en manière pour y renforcer l'institution la police dans dans matériel effectif pendant qu'il préciser que seulement 80% des territoires nationaux là qui les mêmes gagnent présence policière. L'autre dossier est toujours d'actualité a gain un journal dominicain Listine diario qui informait les supprimé photo ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui était publié par erreur sous site-li parmi présumé chef gang dans le pays d'Haïti qui ont même interdit pour être capable d'entrer en République Dominicaine. Néanmoins, message les publié sous compte Twitter-li. Les médias dominicains exprimés exprimé par rapport à quel préjudice publication s'il a capable de causer qu'ancien sénateur hein, qui était candidat dans l'élection présidentielle 2015. Samedi après-midi, Jean-Charles Moïse Publié yon tweet qui mandait Listine Diario pour supprimer photo liant sous site li et présenter li excuse publique. Natif Miloa les mêmes menacés pour capable poursuivre pou en justice. Journal Dominicain en ligne si rien n'est pas fait. Plusieurs autres acteurs dans la classe politique l'ont réagi suite à la publication journal Dominicain Listine Diario. Ancien sénateur la a eu La Tortue, li même pas accepté que photo euh, collègue li capable de publier par bon côté et présumé chef gang. Yo. Nous cap pas dans même camp politique mais nous opposé opposés à toute idée pour être capable attaquer image sans preuve. Ancien parlementaire même Jean Avemna. Ancien premier ministre par intérim pays d'Haïti Claude Joseph interdit pas bon côté président Luis Abinader pour entrer en République dominicaine les mêmes tout exiger suppression photo ancien sénateur Moïse Jean-Charles sous site journal Dominique, pas ce journal là là monsieur. Hm. Yo, mettez photo Moïse nan mi bandi. Moïse na mitan bandi. Pour Moïse ou te doguet en fait nèg yo, fait plus bagay toujours mm -hmm. Parce que on est monde Quitte Kit journal, kit président, kit sénateur, kit député, depuis le Saint-Dominicain k'ap koule nan venim ni pa même. En tout cas, gagne président Dominicain, hein, Luis Abinader, qui est même apprend ni nan pays États-Unis, nan jour k'ap vini lào, je crois que c'est mercredi prochain pour capable rencontrer non, lendemain, vice-président des États-Unis, Kamala Harris, d'après ça qui sortit par beaucoup de la présidence dominicaine, d'ailleurs communiqué, rencontre ça ses résultats. Intérêt président américain Joe Biden pour communauté caraïbes blanc caricom d'après note qui fait quoi, Abinader, doit aborder situation Haïti dans le cadre de rencontre Rencontre ça qui a fait dans Maison Blanche, les considérés comme ils ont suivi. Rencontre entre Abinader et euh, Madame Harris, dans date 9 juin passé, dans cadre visite président dominicain, hein, dans le cadre du sommet des Amériques, dans Los Angeles, dans Californie. L'autre dirigeant, dans CARICOM, il a même tout participer dans la rencontre -là, côté sécurité alimentaire, sécurité énergétique, accès à financement, discuter dans cadre de la rencontre Et toujours, dans le cadre de la rencontre SILA, dirigeant dominicain a participé dans le conseil permanent organisation État américain OEA. Et puis, et dans la marge, discussion Abinader Binader, a bien pour capable retourner en République dominicaine pour repartir quelques jours plus tard pour New York, pour l'Assemblée générale. Nations Unies, bonne chance à toi Abinader. Waymond Bonje, Abbas le son de la semaine. Respect pour tout jeune garçon ça, pour toute base qui a, respect pour vous. Et petit journaliste ça déjà, nous parlons université pour nous faire mon bras, nous devons à l'université pour nous faire que bras, l'université pour nous prendre beaucoup. Pour nous parler, pour nous faire service. Parce que nous reconnaissons, nous jeunes garçons, nous sommes en de nous sommes nous Ça veut dire, nous tellement nous tellement compris, nous sommes l'éternel nous tellement nous tellement en nous nous nous nous vous avez Michel que vous avez dit avec Michel Matéli. dit vous avez dit que vous avez dit que que que vous avez que que que vous dit dit a dit que dit que même bras sont crazy dans le bouillon eh, pour qu'ils puissent. Oh. Je vous le dis. Ah. Les négociants apprennent à l'argent ensemble avec nous et pas bah pour tête de gaz. Sont jalousies qui mènent dans notre maison. nous nou même nous connaissons les batailles, les bataille viennent des bataille. Et puis tout ça avec marie on oh t'a parlé. À partir d'aujourd'hui, nous ne pa pas les NGO Michel, Andrie Michel na les marie Michel. Nous prenons les Marie-Michel. Marie-Michel, son vicier. Marie-Michel connaît, elle t'a dit, il n'y a pas de fête là-bas pour gaz. C'est Marie qui t'a réel, elle l'ambiance. Et puis tout le tout passe là sous nous, il dit pas prendre le fête. Pendant qu'elle t'a dit les le papa nous fête là, maintenant dans on un homme, on gagne le gaz à 2300 dollars. Là nous l'a fait, oui. Là nous l'a fait, André Michel. Marie-Michel. <inaudibleladı> Nous déjà, dit ça déjà, on parle d'André Michel, c'est Marie-Michel pour toute blague, Réalé-André Michel. Parce qu'on garçon doit gagner dans figures. On garçon doit être honnête. On garçon doit être campeur garçon. Parce que depuis longtemps, on dit, nous parlons de fête. Nous parlons de barre garçon là. C'est ça que nous dire la Population haïtienne, les 11 sont toujours liés pour nous. Si on joue avec différents types de pigou l'église dans le pays, quand on dit vérité, quand on dit déjà, les les fait il faut que une université dans pays, aller. Et parce que nous avons nous Ça veut dire que nous avons un on un Nous avons un un grand voyage. Nous avons dit tendez vous à nous marie michel ou te venu mitan nous Kote te Kote côté gaz là côté bois côté université côté route pas gagne bagarre comme ça ça me dit n'abdi garçon ma nous comprenons. nous comprenne jouet là la bourgeoisie a dit nous ça déjà y a dit depuis n'est arrivé dans philosophie y'a pas ça mais mais baboudal, là contre peuple là et quand nous vérité, la bourgeoisie a parlé. Marie-Michel, changez. Oui, L'on ne monde pas... oui, mais... oui pour te juger. Et nous avons pour maternité Parce Parce nous nous Ou Ou même la maternité de la maternité de la maternité de pas de la maternité Et on maternité de la maternité Madame. la jalousie de la maternité de la maternité de la maternité de la maternité de et militaire qui a appelé pour jouer dans l'allée. C'est militaire qui a appelé oui, nice pour jouer dans l'allée. Le garçon a parlé, où doit être son garçon qui a parlé? Matéli qui a plaidé devant le monde. Il n'y a pas de problème de capaille. Matéli dit que c'est un garçon qui est mépris. Avec nous, nous avons fait tout les violences de 1400 pour mettre les bacs en besoin. Nous avons tapé là-bas Matéli, la June Matéli, dans le job. Nous avons dit Marie-Michel. Nous conjuguètes là, si Cité Soleil, La Saline, belle Toclos, Solino nous en là. Et n'a pas le dans dans notre pays Depuis ce mouvement qui fait notre pays Nous n'avons pas besoin de l'idée à la bonne Nous n'avons pas besoin de garçons, femmes, qui ont dans la nous. Depuis que nous nous, ça ne peut pas faire pour gaz à Haïti pas de café, Haïti pas café. Gardez nous les mêmes nous avons vu les nous les nous les mêmes nous nous les nous nous nous nous nous ah, ici la France, où elle sort avec où pied nous nah, bah, là, là, là. Sometimes... de Nous de nous so. <un> so, de que nous avons de billes. Nous Nous On va de Nous de Nous Nous avons plus Nous de Nous Nous Nous Nous Nous Nous